Colonel Isabelle Auréfice, vous venez donc de, de prendre la tête ici du groupement départemental de gendarmerie, ici à Moulins. Euh, avant de revenir sur ce groupement, expliquez-nous, donnez-nous quelques éléments de votre parcours Écoutez, euh, tout d'abord, merci d'être euh, venu à notre rencontre et euh, je suis euh, enchantée de vous recevoir ici euh, à la caserne, donc au, cas au quartier Taguin. Euh, mon parcours euh, est euh, assez atypique, euh, dirait-on, pour un, un parcours d'officier gendarmerie, euh, puisque après euh, des années euh, d'études supérieures euh, dans le domaine des sciences humaines et euh, politiques, j'ai intégré l'école militaire du corps technique et administratif au sein de l'armée de terre en tant que gestionnaire des ressources humaines. Euh, ensuite, j euh, je suis partie euh, en opération extérieure à plusieurs reprises euh, du fait de mes compétences en linguistique et, euh, et en 2003, j'ai intégré l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan, l'école comme chef de section en instruction. Donc J'ai formé les jeunes sous-officiers de l'armée de terre pendant deux ans. En 2005, j'ai souhaité intégrer la gendarmerie. Euh, j'ai eu l'honneur euh, de pouvoir euh, intégrer l'école des officiers de la gendarmerie nationale et euh, j'ai choisi l'option euh, gendarmerie départementale, la dominante gendarmerie départementale. Je suis donc partie comme commandant en second de la compagnie gendarmerie départementale de Quimper pendant deux ans, puis j'ai pris la tête de la compagnie pendant quatre ans. Et en 2012, j'ai été affectée comme chef du bureau de la gestion du personnel en région Haute-Normandie à l'époque, pendant 4 ans. J'ai ensuite intégré l'école de guerre comme stagiaire en 2016. Et en 2017, à ma sortie, j'ai été affectée comme chargée de mission auprès du directeur des ressources humaines du ministère des Armées donc à Paris, dans le dans le 15e arrondissement et ensuite euh, j'ai donc euh, demandé à servir euh, en groupement de gendarmerie départementale en tant qu'en groupement, et j'ai eu l'honneur de me voir confier le groupement de gendarmerie départementale de l'Allier. <rire> eh bien, Écoutez, un parcours très complet, très varié. Euh, qu'est-ce qui euh, vous intéresse dans la, gendarme, dans la gendarmerie qu Qu'est-ce qu que ça veut dire d'être gendarme aujourd'hui Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être gendarme C'est une bonne question. Euh, ce qui m'intéresse dans la gendarmerie, c'est sa polyvalence. C'est sa capacité à absorber euh, toutes les missions qui lui sont dévolues, euh, tant euh, dans le domaine de la sécurité publique que de la tranquillité ou de l'ordre public. Euh, ce sont ses, euh, tous les moyens dont elle dispose, tous les moyens spécifiques dont elle dispose, sa grande variété, sa grande diversité, et euh, le, le fait d'être à proximité de la population, donc au contact de la population et de tous les acteurs socio-économiques du territoire dans lequel elle évolue. C'est un, un métier qui recrute en permanence, il faut donc régulièrement renouveler les, les rangs de, de la gendarmerie. Quels sont les, les profils qui sont recherchés pour intégrer la gendarmerie nationale alors quels sont les profils qui sont recherchés Cela dépend évidemment de la dominante dans laquelle vous, vous postulez. Euh, et ça dépend aussi euh, du corps dans lequel vous postulez puisque nous avons une grande, grande variété euh, de, de, de corps, de statuts, euh, civils et militaires. Et il n'y a pas que des militaires en gendarmerie, il y a aussi des personnels civils et euh, chez les militaires nous avons des personnels qui travaillent dans plusieurs euh, types de métiers. Donc, euh, ce qui nous relie, ce sont nos valeurs en réalité. Nous avons une multitude de métiers différents, mais avec des valeurs fondamentales qui sont les mêmes pour tous. Alors, vous êtes ici depuis le 1er août, je crois, ici à Moulins, à la tête de ce groupement départemental de gendarmerie. Cette gendarmerie nationale, elle représente quoi ici dans l'Allier Comment est-elle est -elle, est -elle organisée ici alors nous, nous sommes présents euh, sur euh, une grande grande partie du territoire euh, du département de l'Allier. Euh, et euh, nous, sommes, nous sommes organisés de la manière suivante. Nous avons donc trois compagnies de gendarmerie départementale, une à Moulins, une à Vichy et une à Montluçon. Euh, ensuite nous avons le groupement de gendarmerie départementale en lui-même euh, qui est ici à Moulins et qui euh, fonctionne avec un certain nombre de services, euh, tant techniques que administratifs. Voilà. Et n'oublions pas qu'à Montluçon, il y a une école de gendarmerie aussi. Les... Et à Montluçon, il y a une école de gendarmerie qui ne dépend pas de moi, qui est commandée euh, par le général Vidal, euh, et, euh, mais qui est en effet sur le territoire euh, de, du groupement de gendarmerie départementale, puisque euh, de fait... Euh, il, il est dans la ligne. Voilà, et qui vient d'arriver également sur le territoire voilà, qui vient il, il y a quelques, quelques voilà. mois, quelques semaines. Oui, euh, après, quel... voilà. oui, pardon. si je peux me permettre, euh, au-delà des gendarmes d'active, nous avons euh, tous les gendarmes réservistes euh, qui œuvrent pour, euh, pour soutenir l'action de la gendarmerie en général au profit de la population euh, et des acteurs économiques et sociaux locaux. Alors quel est votre rôle en tant que colonel ici euh, au groupement de gendarmerie alors, mon rôle en tant que colonel, le groupement de gendarmerie, c'est euh, de commander le groupement de gendarmerie départementale. Donc, euh, donc évidemment, commander, ça, ça, on entend par là... Euh, avoir des responsabilités qui sont de ce niveau-là et surtout c'est prendre des décisions qui peuvent amener donc les gendarmes à remplir leur mission de la meilleure manière qui soit dans un certain état d'esprit que je souhaite insuffler au groupement qui est fondé sur des valeurs telles que l'écoute, le partage, le sens donné aux choses, la conscience professionnelle, la cohérence euh, le courage et l'honnêteté intellectuelle. Alors vous venez ici d'arriver il y a quelques semaines, ici dans, dans ce département de l'Allier, l'ancien Bourbonnais. Euh, ce département, comment vous a-t-il été présenté euh, Quels sont euh, véritablement les axes de, de, de travail pour la gendarmerie notamment également alors, les axes de travail sont des axes qui sont communs à la gendarmerie, aux missions de la gendarmerie en général. Euh, néanmoins, le département de l'Allier euh, est, est dans sa singularité un département qui a trois pôles, euh, donc euh, administratif et judiciaire, euh, qui doivent être intégrés. Euh, Montluçon, Vichy et Moulin, c'est euh, je dirais la particularité du département. Euh, et puis euh, l'aspect rural euh, qu'il est, qu est nécessaire d'intégrer et de prendre en considération. J'imagine que le poste de, de, de colonel, euh, responsable d'un groupement départemental de gendarmerie occupe énormément, mais tout de même, vos temps libres, vous les euh, donc occuperez à comment Alors mes temps libres, <rire> si j'en ai. Oui. <rire> je les occuperai euh, à m'occuper de mes enfants. Euh, puisque, euh, puisque c'est important, la vie de famille est importante, elle est importante pour moi, elle est importante aussi pour mes gendarmes. Euh, donc c'est essentiel la famille. Euh, ensuite, euh, je l'occuperai euh, à visiter ce magnifique département puisqu'il semble très riche avec un, un très beau patrimoine. Euh, je suis particulièrement intéressée euh, par euh, par l'histoire et par euh, l'architecture. Euh, donc je pense que je vais me régaler euh, dans le département de l'Allier. Et puis comme je suis, euh, je dirais assez sportive, euh, je vais, je pense, euh, faire beaucoup de sport, de randonnée, euh, de canoë kayak, euh, de voilà. Mais encore faut-il que j'ai le temps. Voilà, exactement. Merci beaucoup, colonel Isabelle Auréfi. Je rappelle que vous êtes donc à la tête du groupement de gendarmerie départementale du département de l'Allier. Merci à vous. Merci à vous, monsieur.